au cœur de, de la présentation je vais parler rapidement de, de moi même donc euh, je viens tout juste de terminer une thèse qui était en modélisation sur la gestion intégrée des populations de moustiques à la réunion et à Montpellier et donc euh, suite à cette thèse je viens d'être recrutée au CIRAD en modélisation au sein de l'unité AIDA pour euh, travailler sur la gestion territorialisée des ravageurs de culture et donc en faisant ma bibliographie ces trois derniers mois, j'ai constaté qu'à Dinafort, vous travaillez sur des thématiques similaires et donc j'en ai profité pour écrire à Aude et c'est vrai que c'est l'occasion de me présenter à vous tous et d'exposer les thématiques sur lesquelles je risque de travailler. Donc, euh, dans cette présentation, je ne vous parlerai pas de méthodologie scientifique ou de résultats. Peut-être que dans, dans quelques mois à venir, quand j'aurai un peu plus avancé, je reviendrai vers vous. Voilà. Donc, euh, la présentation d'aujourd'hui va porter sur l'influence du paysage et des pratiques agricoles sur les populations de deux ravageurs euh, du coton. Donc, euh, le coton en quelques chiffres. Donc, euh, on va retrouver le coton... Euh, dans euh, tous les continents de la surface terrestre, à l'exception de l'Antarctique. Le continent qui euh, produit principalement le, le coton, ça va être la Chine, euh, l'Asie, euh, et plus particulièrement la Chine. Et il faut savoir également que la Chine est l'un des consommateurs euh, principaux du, du coton. Mais il y a d'autres territoires qui vont produire du coton, c'est notamment par exemple le cas de l'Océanie et de l'Afrique de l'Ouest. Bien que cette production soit moindre comparée à la Chine, il faut savoir que le coton représente une part importante des revenus pour 2 à 3 millions d'exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et on recense à l'heure actuelle 16 millions de personnes qui vont être impliquées dans la production, la transformation et la commercialisation commercialisation du coton en Afrique de l'Ouest. Donc, ça reste une source de revenus assez importante pour ce territoire. Quand on regarde du côté du rendement, cette fois-ci, on peut voir que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe vont être des, des territoires où on va avoir un rendement du coton qui va être moindre comparé à d'autres territoires. Euh, par exemple, si on regarde du côté de l'Océanie qui, euh, on va dire, produit euh, globalement la, la même quantité de coton, on va avoir un rendement qui va être beaucoup plus élevé qu'en Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, l'objectif, euh, c'est d'augmenter la production, mais également les rendements de coton à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest. Donc, une des raisons qui peut expliquer cette perte euh, de rendement, et de production, ça va être les ravageurs, puisqu'on recense 25% des pertes de production en culture cotonnière en Afrique de l'Ouest qui sont liées donc à ces ravageurs, et ce malgré l'utilisation d'insecticides. Donc moi je me suis penchée sur deux ravageurs, d'un côté on a le puceron gossypii, dont le myelat va affecter finalement la fibre du coton, donc c'est un... Un organisme qui est amétabole, c'est-à-dire que les juvéniles vont être semblables aux adultes, qui se maintient en Afrique de l'Ouest principalement par parthénogenèse. C'est un organisme qui est plutôt oligophage, donc il va s'attaquer à des familles en particulier de, de plantes. Et comparé à d'autres insectes, il va avoir une faible distance de dispersion. Donc Pour les aptères sur le terrain, on note une dispersion qui peut aller jusqu'à 1,1 mètre et donc euh, de manière générale dans le paysage il va avoir une distribution plutôt agrégative et donc ça, ça va avoir un impact sur la gestion du, du ravageur comparé à d'autres organismes tels qu'Helicoverpa armigera qui est un des ravageurs principaux euh, du coton en Afrique de l'Ouest donc comparé à Fislocipi, ça va être un organisme holométabole donc les juvéniles vont être différents des adultes et euh, c'est la larve qui va cette fois-ci s'attaquer à la capsule du coton. Donc on va avoir une phase de diapose euh, qui va permettre aux nymphes qui seront en terre de résister à euh, des conditions défavorables, on va dire, et ils vont avoir une reproduction sexuelle. Donc ce qu'il y a d'important comparé à Physocipi, c'est que c'est un organisme qui est polyphage, donc qui va s'attaquer à une grande quantité de, de plantes différentes. Il a une forte distance de dispersion, jusqu'à 10 km au sein d'un paysage, et donc on va avoir des distributions comparées à Fisbosipi, des populations d'Helicoverpa et dans le, le paysage, qui va être globalement homogène. Donc à, à partir de, de ça, il faut réussir à trouver des méthodes de gestion qui vont permettre euh, finalement le, le contrôle de ces différents ravageurs qui ont des écologies et des biologies différentes. C'est pourquoi la modélisation va être un outil précieux, puisqu'elle permet à la fois de comprendre la dynamique des populations d'insectes et également d'optimiser in silico euh, les gestions de populations de ces organismes. C'est pourquoi euh, tout simplement quand on va sur Web of Science et qu'on tape différents mots-clés qui ont attrait à la modélisation spatiale, au paysage, à l'agriculture ou encore euh, aux pestes et aux insectes, on va voir un nombre de publications qui va augmenter de manière quasi-linéaire depuis maintenant 20 ans. Et dans le cas de Pellicoverpa, Ormigera et aflis City, j'ai recensé au total 18 modèles. Donc la question c'est de savoir sur quelle base je peux repartir et qu'est-ce qui reste à explorer. Donc parmi ces modèles et de manière générale toutes les recherches qui ont attrait à ces deux ravageurs-là, on peut globalement les, les regrouper selon trois catégories. Donc on a d'une part les études qui, ont, qui sont à macro-échelle, on va dire, donc à l'échelle du continent ou alors d'un pays, qui vont être des modèles qui vont prédire la distribution d'une espèce ou encore qui vont prédire les routes migratoires que peut utiliser Helicoverpa Amigéra, puisqu'il s'agit d'un migrateur facultatif. On a également des, des études qui vont être réalisées plutôt à méso-échelle. Donc ça va être par exemple l'échelle du paysage, où on va étudier l'impact de la compo composition et de la configuration des, des habitats au sein d'un paysage sur la dynamique des ravageurs. Et on va avoir également des études qui vont étudier l'impact de la lutte biologique ou des pratiques agricoles sur euh, ces ravageurs. Et enfin, en dernier lieu, on a des études qui sont faites à micro-échelle, donc c'est plutôt l'échelle par exemple de, de la parcelle, où on va étudier euh, également la lutte biologique ou l'impact de la diversité végétale sur les, les ravageurs de culture. Donc, euh, c'est mon avis, je trouve qu'il y a quand même très peu de, de modèles mécanistes, et en particulier dans le cas d'Aphys-Gossipi. Euh, généralement, les modèles que j'ai trouvés sont plus pour euh, les pucerons du blé, plus, plutôt que sur... Euh, et puis, ils du coton, bien que euh, je pense que la biologie reste semblable. Ah, pourquoi ça veut changer okay. Pardon, je sais pas pourquoi ça veut... okay. euh, Donc, euh, du coup, maintenant, je vais euh, euh, aborder vraiment les études qui ont été faites à échelle. Ah, pourquoi ça va veut... Pardon, <rire> je suis désolée, à chaque fois, ça change rapidement. Euh, donc... Euh... À meso-échelle, on va avoir tout ce qui, toutes les études qui vont avoir attrait à trait à l'impact de l'hétérogénéité du paysage sur l'abondance des ravageurs. Et donc, concernant Afisgocipi, comme c'est un organisme oligophage et qui finalement se déplace peu comparé à d'autres insectes, je me suis dit qu'il y aurait peut-être une hypothèse de concentration de la ressource. Donc cette hypothèse stipule que les populations de ravageurs sont plus à même de se développer sur des parcelles de monoculture. Et donc euh, elle prévoit euh, une réduction finalement des capacités des herbivores et en particulier des herbivores spécialistes à utiliser, efficacité, à utiliser pardon, efficacement euh, leurs plantes hôtes dans un paysage où il y aurait une forte diversité végétale or dans le cas d'une étude de Claffin il ne trouve pas d'effet euh, du pourcentage des cultures sur, euh, sur l'abondance d'affices aussi cependant euh, dans la thèse de Thierry euh, en 2015 il met en avant cette hypothèse de concentration de la ressource dans, dans un de ces modèles et euh, en revanche il note qu'il y a un effet faible du paysage euh, sur cette espèce -là. donc euh, qui est euh, donc, euh, dans le cadre de sa thèse, il s'est concentré sur euh, le puceron du soleil. Euh, dans le cas des coverpar migera, c'est différent, puisqu'il s'agit euh, finalement euh, d'une espèce euh, qui est polyphage et qui se disperse beaucoup. Dans des études de terrain, il a été montré que finalement la complexité du paysage allait permettre une augmentation de l'abondance des coverpar car euh, finalement, ce ravageur va exploiter des séquences différentes de plantes pour maintenir euh, des populations substantielles au sein du paysage. Et euh, par rapport, euh, et par ailleurs, les, les stades attractifs euh, de différentes euh, cultures, si elles se chevauchent au cours de l'année, ça va permettre à l'insecte de pouvoir se nourrir de manière continue. Euh, cependant il est à noter qu'il y a également euh, l'hypothèse de l'hôte alternative qui a été retrouvée dans une autre étude de terrain et également dans le modèle de Paris en 2017 qui dit qu'il vaut mieux augmenter l'hétérogénéité du paysage pour Elie par armigéra puisque ça évite d'avoir euh, une explosion on va dire, de l'abondance du ravageur à un moment donné euh, de, de l'année et donc euh, d'accroître finalement les pertes de rendement du coton. Euh, je me dis que finalement, euh, il y a pas mal de, de choses qui ont déjà été faites, mais je pense qu'un modèle qui serait appliqué à ces deux ravageurs en Afrique de l'Ouest euh, dans des, des paysages qui seraient modélisés de manière spatialement explicite permettrait d'éclaircir un peu mieux finalement l'impact du paysage sur ces deux ravageurs. Merci. Euh, par ailleurs, on a également euh, l'effet de, de la culture et son caractère en termes de, de source et de puits. Donc à savoir en fait, qu'une culture peut agir comme source ou puits, c'est-à-dire que euh, les sources vont euh, produire en excès des individus au sein d'une culture qui vont du coup se disperser vers des puits. Euh, dans lequel il y aura du coup peu d'individus et dont les populations au sein de ces puits vont euh, se maintenir principalement euh, liées au flux depuis les cultures sources. Donc ça, on peut le mesurer en serre, savoir si une, si une plante va être plus source ou puits. Cependant, il y a l'effet, on va dire, intrinsèque de, de la plante. et... Euh, l'effet euh, qui va être lié finalement à des facteurs externes tels que la pression liée aux insecticides et aux ennemis naturels sur une culture qui va faire que finalement elle va devenir plutôt source puits. Et euh, par ailleurs, dans une étude de terrain euh, qui avait été faite par Carrière en 2006, il montrait que l'effet source puits va dépendre de l'échelle spatiale à laquelle on se situe. Donc, je pense également que c'est des choses qui euh, seraient importantes à étudier dans les modèles, de savoir finalement dans quelles circonstances une culture peut agir plutôt comme source ou puits, de manière à optimiser ça dans le paysage. Et enfin, un des derniers, un des derniers éléments euh, qui va y avoir, c'est euh, la végétation naturelle, euh, qui peut, selon moi, avoir des effets euh, antagonistes, euh, donc, euh, je, vais, je vais y revenir, mais euh, il faut savoir que la végétation naturelle euh, va avoir une attractivité qui va être dynamique à la fois dans le temps et l'espace. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de, de savoir si elle va avoir un effet positif ou non. En fait, ça va dépendre du, du moment où on se situe et où on se situe. Enfin, voilà. Et euh, donc cette végétation naturelle, elle peut servir de refuge aux ravageurs et euh, leur permettre de coloniser des champs euh, alentours. Et, et en même temps, elle peut favoriser l'abondance des ennemis naturels et le parasitisme. C'est euh, notamment le cas euh, des forêts, puisque euh, dans une étude, il avait été montré que au printemps, les forêts pouvaient euh, permettre euh, un processus de colonisation. Euh, vers les, les cultures des ravageurs, et qu'à l'inverse, plutôt en fin de, de saison, euh, ces forêts, ces forêts elles-mêmes allaient euh, permettre d'augmenter euh, les populations d'ennemis naturels et donc euh, d'augmenter la, la pression euh, des ennemis naturels sur les ravageurs, et donc d'avoir une meilleure régulation. Et euh, par ailleurs, donc, euh, la végétation naturelle euh, au sein du, du paysage va également entraîner une augmentation de la dispersion euh, des ravageurs tels qu'Helicoverpa armigera et donc de limiter euh, l'explosion démographique. Donc finalement, on peut se demander dans quelles circonstances est-ce que la végétation naturelle va favoriser le contrôle de ces ravageurs. Et enfin, euh, donc là j'ai surtout parlé euh, des contrôles euh, bottom-up depuis on va dire, euh, la végétation vers euh, les herbivores. Et donc, il euh, y a également le contrôle euh, dit euh, top-down depuis, euh, finalement, euh, les, les prédateurs et les parasitoïdes. Donc, euh, en fait, finalement, ces ennemis euh, naturels, il est difficile de démontrer en raison de la gamme de ravageurs qu'il y a à contrôler au sein du coton, euh, finalement, euh, leur impact. Et il euh, y a déjà une, un article qui a été fait, euh, qui a été fait sur Afis gossypii qui étudiait l'impact d'un ennemi naturel sur le contrôle de, de ce ravageur, et donc qui montrait qu'il allait avoir un fort impact de, de, ce, de cet ennemi naturel, mais qu'il euh, fallait faire attention, puisqu'il pouvait y avoir des décalages entre le pic d'abondance des ennemis naturels d'une part versus les ravageurs de l'autre. Donc euh, là, actuellement, il y a une thèse qui a démarré en janvier, donc, c'est une thèse de Lucien et Mourou qui va identifier les pratiques agricoles et les éléments du paysage qui vont favoriser euh, la régulation des ennemis naturels, des, des ravageurs par les ennemis naturels. Et donc, il va, il va se concentrer, il me semble bien, sur Helicoverpa au Bénin. Et donc en dernier lieu, il y a également l'impact des pratiques agricoles qu'on ne peut nier puisqu'ils jouent un rôle important sur la régulation des ravageurs. Donc euh, on a par exemple euh, le labour, le désherbage et l'irrigation qui euh, détruiraient euh, les nymphes qui se trouvent en diapose dans le sol. On va également avoir par exemple les fertilisants qui vont améliorer la nutrition de la plante, ce qui euh, encouragerait euh, par exemple dans le cas de du puceron à vivre entre guillemets plus longtemps et à se reproduire moins vite. Et donc, ce qui limiterait le, le bout, on va dire, de pucerons, l'abondance de pucerons enfin, puceron à un moment donné et donc réduirait les dégâts. On a également les, les pesticides qui vont permettre le contrôle des ravageurs, mais qui, s'ils si sont mal utilisés, peuvent entraîner l'apparition de résistance et donc être moins efficaces au cours du temps. Et on a le, le désherbage. Donc, qui lui va diminuer la, la compétitivité entre les plantes pour une ressource. Et donc ainsi, les plantes hautes vont pouvoir allouer plus d'énergie à la défense des ravageurs qu'à à cette compétition entre plantes. Cependant, il est à noter que les pratiques agricoles et le paysage devraient agir de manière complémentaire. Or, dans certaines situations, elles peuvent agir en compétition. Ou alors, sans même être compétition, avoir peut-être des effets redondants et donc ne pas avoir d'impact significatif sur la gestion des ravageurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de développer des modèles pour prendre en compte à la fois l'interaction des pratiques agricoles et du paysage sur la régulation des ravageurs. Et enfin, donc ça c'est vraiment à très long terme, dans quelques années, je pense. J'aimerais développer des modèles à base d'agents qui pourront être utilisés par les agriculteurs sous forme de simulations pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir une gestion commune d'un ravageur au sein d'un paysage. Puisque dans la thèse par exemple de Nicolas Sayou en 2017, il montrait que pour les agriculteurs, le paysage pouvait être vu comme négatif. Par ailleurs... Ils préféraient du coup utiliser des pratiques agricoles qui consistaient à s'isoler du paysage. Donc euh, c'était dans le cadre d'études autour des, des vergers et donc c'était via l'utilisation par exemple de, de filets. Et enfin euh, de ce fait là, les agriculteurs ne voyaient pas nécessairement l'intérêt d'avoir une action collective. Et donc je pense que euh, utiliser des jeux multijoueurs basés sur des simulations a pu le faire revaudo et d'angle en 2011 sur le coton permettrait donc de, de mieux comprendre l'impact d'avoir une, une gestion commune de, de ces ravageurs donc euh, vu les euh, finalement les thématiques que j'ai présentées euh, précédemment je pense m'orienter donc soit vers un modèle à base d'agents ou un automate cellulaire je n'ai pas encore fait mon choix. En fait, ça dépendra vraiment de la question qui aura été ciblée, de la, du nombre de données que, que j'aurai à disposition, etc. Juste à savoir qu'il y a des, donc des modèles qui ont déjà été développés dans les deux cas. L'avantage des modèles à base d'agence, c'est qu'ils permettent d'étudier avec plus de précision les comportements individuels et l'impact que ça aura sur la dynamique des ravageurs. Mais l'inconvénient, c'est que c'est des modèles qui vont être gourmands en temps de, de calcul et puis également en, en mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des, des solutions pour optimiser tout ça. Et de l'autre côté, on a les automates cellulaires qui, bah, du coup, vont être plus rapides à exécuter et donc vont nous permettre de modéliser plusieurs processus. Mais à l'inverse, ils peuvent être un peu moins précis. Donc, euh, au niveau des perspectives de recherche, à mon sens, pour la gestion des ravageurs du coton en Afrique de l'Ouest, euh, je pense donc euh, approfondir les connaissances au niveau de l'impact de l'hétérogénéité sur le contrôle de ces ravageurs. Euh, par ailleurs, euh, peut-être étudier à l'aide des modèles finalement dans quelles circonstances une culture au sein d'un paysage va agir comme source ou pluie pour les, les ravageurs. Et euh, dans un second temps, intégrer les pratiques agricoles pour euh, comprendre l'interaction que va avoir le paysage et les pratiques agricoles sur la gestion de ces ravageurs-là afin euh, de les optimiser. Et en dernier lieu, euh, j'aimerais donc euh, développer euh, des modèles qui euh, puissent être utilisés sous forme de jeu pour les agriculteurs afin qu'ils comprennent, enfin, euh, qu'ils s'approprient euh, finalement euh, les, le modèle et euh, qui, qui mettent en place des, des mesures de gestion euh, communes et également ce qu'il faudrait faire je pense c'est intégrer euh, les bénéfices que va avoir euh, la gestion des ravageurs sur euh, les rendements pour euh, qu'on voit vraiment un, un intérêt à, à faire euh, des, des pratiques communes <rire> voilà merci de votre attention